Du 30 juillet au 7 août, rejoignez-nous sur l'espace régional santé du village du temps cycliste avec la région Guadeloupe et le CGOSH. Informations, conseils en nutrition, dépistage, sensibilisation, mais aussi plein d'animations. Toute la journée, à chaque ville étape, une quinzaine de médecins et de professionnels de santé seront à votre écoute pour échanger et vous conseiller en toute convivialité. Vous pourrez aussi participer au parcours santé et gagner plein de cadeaux grâce à vos connaissances sur le thème de la santé et du bien-être. Avec la région Guadeloupe, la santé est au cœur du tour